Time is open in my memory. La peau de mon corps, voilée de mes lâches, habille, respire par ses pores, la terre et s'en nourrit la vie je la caresse, la vie je la ris, souvent je la déteste, souvent elle aussi, un fouet claque et étincelle dans mes yeux, le regard maudit, je suis une planète qui passe, un être sans alibi, le doute est ma sagesse, le mouvement, mon abri. Dans ma fuite, les chemins crevés ont tué mes chaussures. À présent, la lune filtre une lumière qui donne un autre jour à la terre. Mon ventre chante un refrain lugubre et nostalgique, il miaule et m'amuse. La tête et l'estomac disputent l'intérêt, à l'un il faut du pain, à l'autre la liberté. En fait, ils sont cousins et partagent d'équité la bête et la pensée. L'idée n'est pas toute faite, il faut les assembler. Alors j'ai cueilli une poignée de blé, un repas la partager à la betterave, puis j'ai assis mon corps sur le foin sauvage. Des en bulle, dans la clarté sombre de la nuit nocturne, happée par les pénombres, elle glisse et succombe. Mon œil dans la brume part et abandonne, un corps qui se donne à la lumière de la lune. Je gagne au sommeil un gage pareil à la belle nuit. « Petit, je me souviens, j'écrivais en larmes sur les murs de la ville adolescente toute ma rancœur. »